Oh oh <rire> Hey, bonjour les vieux enfants qui suivaient la chaîne YouTube de Martin. Bonsoir à vous, c'est le Père Noël. Comment allez-vous Dites, je suis en pleine révision de mon traîneau, avant de partir en tournée pour distribuer mes cadeaux. Et chaque année, dans cette phase délicate où je suis en rouge de travail pour travailler sur mon traîneau, eh bien, je m'inspire en regardant euh, les vidéos. De la chaîne YouTube de Martin, embarque avec moi. <rire> j'adore, alors j'adore les voitures parce que moi j'adore tout ce qui vole et tout ce qui roule. Et vraiment, c'est une, une chaîne qui me passionne. Mais elle me passionne aussi parce que c'est la chaîne de quelqu'un qui a qui porte un handicap et qui à travers sa chaîne je perds ma voix à travers sa chaîne s'évade en faisant plein de reportages sur plein de choses et moi ça me parle beaucoup le père noël est très touché par ce genre de chaîne parce que bon vous savez moi je suis très vieux vraiment et sans l'aide de tous mes rênes sans l'aide de tous mes lutins sont des chantiers, je peux vous jurer que je vais pas tous les citer, mais euh, j'en aurais pas des plombs mais ils sont beaucoup beaucoup à m'aider à préparer les cadeaux et à m'aider à monter dans le traîneau avec mon gros popotin et puis surtout elle aide aussi bah, des gens euh, qui m'aident pour euh, accéder à leur maison à travers la cheminée à travers le portail de la porte en désactivant les alarmes ben voilà les gens qui aménagent l'accès à leur maison ben, ben sans eux ben, je pourrais le perdre ben, il pourrait pas faire grand chose non plus bon voilà et du coup cette chef de martin elle me touche aussi pour ça. Alors, dans un esprit de Noël, moi, je vous invite, vous tous, à partager ces vidéos et à, et à faire parler de cette chaîne autour de vous. Même si vous l'avez déjà fait, ça vaut la peine parce que c'est toujours en répétant ce genre de message que finalement, ça finit par agir. J'en sais quelque chose. Alors, voilà, embarque avec moi, on partage, on like, on commente parce que ça, ça, fait, ça donne plus de visibilité à Martin aussi. Alors, embarque avec moi et je vous dis à bientôt. Les amis, oh, oh, oh.